Ah, coucou mes petits chickens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Euh, donc le sujet d'aujourd'hui va être un petit peu tendu. Oh bon, euh, pas très joyeux. Non. Mais non, mais non, mais non. Euh, je vais revenir sur les propos euh, de Angelica. Voilà. Euh, donc les propos qu'elle a tenus lors de la manifestation, hommage à Adamatraoui, hommage à toutes les victimes pour dénoncer le racisme, etc. Bref, vous même vous savez déjà. Donc voilà, je vais déjà faire un petit disclaimer, vous dire que moi je n'ai rien contre Angelica. Moi c'est une YouTube parce que j'adore demain, elle va sortir de mon vidéo, je vais regarder. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, ça me démange. Je voulais revenir sur ça parce que j'ai été choquée, outrée. Je vais remettre les choses en contexte. Je ne suis pas là pour donner des arguments de oui, mais ceci, cela. Ce n'est pas, pas un procès. C'est pas un procès. Au final, chacun dit ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il pense. Donc, ne commencez pas à me dire si vous commentez en commentaire. Oui, mais tu n'as pas d'argument là, là. Je vais juste me dire ce que je pense par rapport à cette situation. Et puis, sans euh, être méchante, je me mettrai un peu à la hauteur des propos. Parce que bon, dire à quelqu'un, tu as un vendu il n'y a pas vraiment une grande argumentation euh, là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, je ne vais pas euh, vous faire une, dissert une dissertation. Je suis là pour vous dire ce que je pense par rapport à cette situation. On va regarder du coup la vidéo ensemble. Puis après, je vous dirai euh, par la suite tout ce que je pense, etc. en lâchant un peu patraque, parce que je trouve que, déjà, moi, euh, tout ce qui s'est passé ben, ces derniers temps, c'est chaud. Je pense que ça touche tout le monde. Je pense que tous les gens sont on est tous affectés tu sais, là, tu te lèves tous les jours tu vois des nouvelles vidéos tous les jours tu vois des gens qui meurent encore ce matin j'ai vu des vidéos de, de, de personnes de, un, un qui est mort au enfin, c'est trop c'est trop c'est un moment difficile pour la communauté noire voilà surtout bien que la communauté blanche soit aussi nous soutienne, encore heureux certains, ben c'est un moment voilà, qui nous appartient, qui est difficile pour nous. Et je trouve que avoir des propos comme ça, dire à quelqu'un tu es un vendu, c'est très très grave. C'est très très grave. Déjà, c'est comme si. Bref, on va regarder la vidéo ressort. Honte sur toi Honte -toi sur toi Honte sur, sur lui de quoi Honte sur lui d'exercer son métier on... Parce qu'en fait, je ne sais pas, les. Qu'est-ce qui. En fait, je comprends pas. Quand t'es noir, t'as pas le droit d'être dans la police, t'as pas le droit d'être flic. Mais déjà, pour commencer, les gars, en fait, quand tu exerces un combat, tu le fais pour toi, du sens, tu défends à la cause des noirs. Tu, tu es contre le racisme. Tu vas à la manifestation, tu le fais pour toi. Tu le fais pas parce que certains le font, parce que d'autres le font pas. Je veux dire, t'as pas à juger le combat des autres, t'as pas à juger la façon dont les autres combattent. Tu connais pas la vie des gens. C'est pas parce que. Personne ne va pas à une manifestation qui n'est pas engagée, c'est parce que toi tu vas que tu es plus engagé. Vous savez, comme on dit, les gens les plus malhonnêtes sont ceux qui vont le plus à l'église. Voilà, voilà. Donc, c'est pas il peut y avoir beaucoup d'hypocrisie, même si dans ce contexte c'est peut-être pas le cas. Les gens qui vont manifester, euh, ils vont pour la bonne cause. Tu as aussi des gens qui vont pour casser, tu des gens qui vont pour mener d'autres combats, ils vont là pour dé détruire désinguer l'image, donc ça veut dire en fait c'est pas parce que tu vas combattre, tu vas à la manifestation que tu es plus engagé que quelqu'un donc déjà dire à quelqu'un, tu es invendu tu es de l'autre côté de, de quoi en fait, je vous explique les gars la police c'est un corps, c'est un métier honorable de base voilà, honorable mais là il y a trop de bavures possibles il y a trop de, trop de, de, de pourriture qui font que ce métier devient écœurant, hein, qu'on déteste les fonctionnaires de police. Mais en fait, ce n'est pas aux gens honnêtes qui sont dans la police de partir. C'est aux pourritures racistes, extrémistes, policiers qui font mal leur boulot de se barrer. Donc ça veut dire quoi Le monsieur noir fait son travail il est là pour protéger. Il n'est pas là pour être contre la manifestation parce que la manifestation a eu lieu. Il est juste là pour faire son métier de base, protéger. Le mec, il a peut-être une famille. Bien qu'il ait une famille ou pas, en fait, il doit, payer, il doit manger à la fin du mois, il doit payer un loyer. Qui te dit que ça lui fait plaisir d'être là Vous allez me dire, Mais on peut toujours avoir le choix. Des fois dans la vie, on n'a pas le choix. C'est ton métier. Si ton boss te dit, tu vas encadrer la manifestation, tu vas y aller. Le mec, ça se trouve, il a le somme d'être là. Parce qu'il a envie d'être à la manifestation. Mais désolé, il y en a qui doivent payer un loyer à la fin du mois. Il y en a qui ne restent pas dans leur, à faire des, dans leur chambre à faire des vidéos YouTube et ont de l'argent. Bien que je ne dénigre pas le métier de, de, de, de YouTubeur. Hein. Mais je veux dire, ce n'est pas les mêmes. tu vois Genre, toi, tu es chez toi. Tu fais tes vidéos, tu es, es payé. Lui, pour être payé, il doit aller sur le terrain. Il doit aller encadrer la manifestation. Venir le prendre à part, le prendre à partie comme ça lui dire, toi, t'as un vendu, il lui taper la honte devant tous ses collègues. Le mec, tu vois, il n'était pas bien. C'est humiliant, rabaissant, tu pointes du doigt un noir. Parce qu'il est dans la police. Mais en fait, quoi Donc, les noirs n'ont pas le droit d'être policiers. C'est ça qu'on veut dire. Non, mais alors quoi Alors, il faut que l'État français... Non, mais si l'État français, maintenant, interdisait à tous les noirs de flics, on allait se rebeller. Maintenant, t'en as un qui est dans la police, elle lui dit, t'es un vendu. Mais c'est quoi être un vendu Déjà, j'aime pas ce mot. J'aime pas les mots comme vendu. J'aime pas les mots comme bounty. Parce que déjà, ça signifierait que. Des, les commun, des communautés ont des. Comment dire Des descriptions. Des, des Donc, pour être noir, tu dois être tac tac, tac, tac, tac, tac. Mais en fait, non. Chaque personne est différente. On est peut-être. Toi, t'es noir, il est noir. mais on n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas obligé de faire la même chose. On n'est pas obligé de penser pareil. Déjà, pour commencer. Donc, dire à quelqu'un que es un vendu, c'est comme si. Oui. Toi, euh, tu n'agis pas comme euh, les noirs devraient agir. Mais les noirs doivent agir comment en fait Excusez-moi. Excusez-moi. Faut... En fait, c'est quoi Dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Quoi, il y a des caractéristiques en fait aux noirs. Je ne sais pas, il y a des caractéristiques aux arabes. Donc si tu ne fais pas comme ça, mais tu pas un vrai noir. Mais tu es un vendu. Mais vous êtes, vous êtes dépaisé Pointer du doigt un noir comme si on n'était pas déjà pointé du doigt dans la société par justement ce qu'on essaye de combattre. Ça fait juste de la peine. Tu vois que le mec, il n'est pas bien. En fait, je pense qu'elle a craché sa haine sur la mauvaise personne. Elle a craché sa haine sur la mauvaise personne. Voilà. Parce que, euh, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui ont hein, circulé. Il y a la, la, la policière euh, noire, là, au State. Elle avait gueulé sur son collègue parce qu'il était en train de frapper les manifestants. Là, on l'a appris. Mais attends. Donc, en fait, c'est quand ça vous arrange, quoi. C'est quand ça vous arrange. Parce que là, il n'était il pas en train de, de, de, de, de je ne sais pas, de frapper ses collègues. ou de, de, de, de dire... De, que là, vous vous dites « Ah non, non, non c'est pas un... » Je sais même pas en fait. En fait, quoi, définir un individu et lui dicter sa conduite, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, où il doit être, parce que par rapport à sa couleur de peau, mais les gars, c'est très très grave. Je sais pas si vous en rendez compte. En fait, on veut que le système change. On veut qu'il y ait moins de racisme. Donc, pour ce faire, je pense que c'est normal qu'il qu y ait plus d'étrangers. Parce que oui, on vient d'ailleurs, on est des étrangers. Dans certains postes, en fait. Donc quoi Si maintenant je suis cadre, prochainement, et que je ne sais pas, une société euh, n'embauche pas les noirs, et qu'il y a une manifestation, si moi, en tant que cadre, j'ai des responsabilités et je dois être là au boulot, donc on va venir m'insulter en mode « oui, tu es une vendue, mais, mais les gars, mais en fait, on va où là ?» En fait, on a le droit d'être policier, on a le droit d'être cadre. On a le droit d'exercer ces métiers, en fait. C'est quoi Genre, c'est comme en fait, servir au même que toute notre vie, on a toujours dit, quand tu voulais faire un métier, ah oui, mais t'es noir, donc ne euh, euh, faut pas faire ça parce que bon, il euh, n'y a pas de noir dans le journalisme. Y a pas. Mais en fait, si, en fait, si, on doit s'imposer. Si t'as envie d'être flic, t'es flics. Les flics sont là pour nous protéger, de base. Et tous ceux qui font mal leur boulot, qui qui sont racistes, c'est eux qui doivent dégager de la police, voilà, et c'est pas aux gens bien de dégager de la police pour laisser la place, mais en fait quoi, euh, on sait même pas ce que le, le type il dit, ça se trouve il a, il a une association pour, pour combattre, on sait pas, on sait pas, toi tu viens, tu t'insultes, insultes d'enfant d'autrui comme ça, tu manques de respect à quelqu'un, en lui disant, par honte, vendu, moi c'est des mots que j'aime pas du tout, vendu, tu dis à quelqu'un t'as un vendu, mais mais vous êtes qui vous pour commencer à dire qui doit faire quoi, comment quelqu'un doit fonctionner Comme, mais vous êtes des malades, je peux comprendre qu'on ait cette rage en nous, lors de la manifestation, t'as la haine, as énervé, parce que tout ce qui se passe, moi j'ai pleuré quand j'ai vu les vidéos j'étais pas bien donc, je pense que si j'avais été à l'avenir j'aurais aussi de la rage. Mais tu ne dois pas t'en prendre aux mauvaises personnes. On vous êtes les premières à dire oui. Euh, ne mettons pas tous dans le même panier. Il y a des bons flics. Tous les blancs sont pas assises. On est d'accord. Mais alors, pourquoi tu vas t'en prendre un, un noir Un noir qui vit, qui subit, qui a sans doute déjà subi du racisme dans sa vie en pointant du doigt, en faisant comme si c'était limite de sa faute qui était arrivé. Non, parce que vraiment, lui dire, t'as un vendu, c'est comme si en fait, toi, lui dire, oui, tu cautionnes ce qui se passe, mais vous êtes des malades, tu cautionnes, ce qui... très il dire, la guerre, tu cautionnes ce qui se passe. Tu cautionnes ce qui se passe. Donc, ça veut dire... Parce que le mec n'est pas venu manifester, il cautionne. En fait, on a plein qui sont pas venus manifester, mais qui ne cautionnent pas. Moi, il y a Aujourd'hui, je peux pas, mais ça veut dire que je cautionne. Non, je pleure, moi, toute l'histoire quand je vois ces vidéos. Mais il y en a qui sont plus fragiles, il y en a qui, qui, qui ne peuvent pas les manifester, manifester parce que. Voilà, c'est. Mais c'est pas parce que tu ne le fais pas que tu n'es pas atteint. C'est pas parce que tu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle lui dit Tu n'as pas des gosses, toi, mais peut-être que si, en fait. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là, parce qu'il doit nourrir ses gosses à la fin du mois, et qu'en fait, on est déjà la crise s'est tendue les gars, hein il y en a plein qui vont perdre leur boulot. T'imagines, si son chef lui a dit, va manifester, il dit non, je ne vais pas. Licenciement, pas d'argent, pas de... Il nourrit sa famille comment Toi, il est là pour le plaisir, même s'il était là, parce qu'il aime son métier, parce qu'il veut protéger, parce qu'il veut encadrer. Qui es-tu Qui sommes-nous pour commencer à lui dire toi, tu devrais Toi, tu devrais te parler. Toi, tu. Non, mais franchement. En plus, là, elle est dans la sauce parce qu'apparemment. La police a porté plainte contre elle. Donc, ça va être très tendu. Je pense qu'elle va vraiment devoir se justifier. Je pense que c'est juste un excès de rage. Mais les gars, faut pas. En fait, faut pas. Faut pas accabler les mauvaises personnes. Le flic, pour vous faire comprendre, il a le droit d'être là. Il a même le devoir, par rapport à son métier, d'être là, de nous protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous soutient pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne soutient pas. Peut-être au lieu de, de, de, de, de l'accabler, lui dire « Ok, tu es là, tu es police, mets un genou par terre pour montrer que tu es avec nous. » Il l'aurait sans doute fait. Mis le genou par terre. Comme tous ces flics, comme on a vu dans, dans les vidéos, hein, euh, les flics blancs qui mettent un genou par terre pour dire que nous, on vous soutient, nous, là, là. En fait, au lieu de venir directement l'agresser, il lui dit « T'as pas une petite parole à dire tu es là Ok, tu me défends. » Maintenant, donne une petite parole pour nous. Il aurait sans doute dit « On ne sait pas. » mis un jeune partenaire et dit moi, je, ok je suis là pour faire mon métier mais je soutiens la cause, c'est dégueulasse, la police, tout ça, comme en fait plein de policiers, blancs qui ont dit shame, shame, shame, ils ont dit oui, ils ont pris la parole, mais tu vas pas indexer directement la personne en fait, moi je peux pas être impartial je peux pas m ranger les deux côtés, parce qu'en fait, je dis pas qu'il y a eu des, des, des, des, des, des moments où j'ai pas eu la haine par rapport à des situations, peut-être certains. Ah, mais en fait il faut évoluer, on a un certain âge, on commence à prendre de la maturité, il faut vraiment euh, mettre les choses dans leur contexte, arrêter de... C'est pas parce que quelqu'un d'autre ne fait pas la même chose que toi, ou ne réagit pas de la même façon que toi, que c'est invendu, que... Oh, il a pas raison que... Franchement, il faut faire les combats pour nous, faut faire... Toi tu le fais, tu es parti à la manifestation, c'est bien, si, si X personne n'a pas envie d'aller à la manifestation, elle n'est pas obligée d'y aller, elle n'est pas obligée d'y aller. Mais est-ce que ça fait euh, de lui euh, ou d'elle quelqu'un de... Non, s'il vous plaît, non. Aucun métier n'a de couleur, les gars, en fait. Hein. Donc, pour vous dire, moi, pour moi, elle n'a raison ni dans le fond, ni dans la forme. Tu ne peux pas dire aux gens t'as un vendu parce qu'il n'est pas venu à la même façon, parce qu'il est... Tu commences à... Ça... Non, je suis désolée. Moi, je suis désolée. Je ne... Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, vous, vous pouvez penser ce que vous voulez à moi et... J'espère que vous n'avez pas envie me dire t'es une vendue en commentaire parce que franchement les gars, à un moment donné euh, je ne comprends même pas ce que vous appelez euh, les gens vendus en fait genre euh, vous me faites trop rire Genre ceux qui disent ça tu es une vendue non mais alors quoi euh, les, les noirs euh, mangent avec les mains tu manges avec des oh tu es une vendue les noirs euh, mettent des pagnes oh si tu mets pas le pagne oh es une vendue les noirs, euh, j'en sais rien. Ah, le poulet, oh tu mets pas. Tu ne t'aimes pas le poulet, t'es une vende. Mais vous êtes. Ah. Non mais c'est limite ça. C'est moins grave, on est d'accord, c'est pas les mêmes faits, mais c'est limite ça. Oh, il y a des, des, des, des caractéristiques, des, des, des, des stéréotypes, des, des, des préjugés, des... Tu es noir, tu dois réagir comme ça. Tu es blanc, tu dois réagir comme ça. Non, mais stop Non mais stopper tout. Stoppez tout. Personne n'a dit que les noirs devaient agir ensemble. ça. Personne n'a dit que les noirs devaient être comme ça. Mais alors quoi alors on mélange tout, on fait des amalgames sur tout. Les policiers dans la police racistes sont des Blancs. Alors ça veut dire que tous les Blancs sont racistes si on doit faire des amalgames. Donc les Blancs ne doivent pas alors être de notre côté donc, on doit carrément scinder la population. Tous les Noirs, vu qu'on est, on est, on est victime de racisme, on doit être entre nous. Tous les Blancs, vu qu'il y a un Blanc, 10 ou 15 ou 40 qui vont déconner, enfin, des Blancs qui vont déconner, alors tous les Blancs sont mis en même pas. Non, non, mais alors non, non, non, non, non, non. non C'est trop de... C'est un... de camouflage C'est... Moi, ça ne me plaît pas. Tu choques quoi un peu quand tu parles Oh, tu es une vendue. Oh, tu... Oh. Mais calmez-vous. J'ai envie de dire, pour être plus... Euh, poser bon, ils sont de comprendre ce qu'elle voulait dire. Est-ce que j'ai déjà eu des cas où ça m'a énervé où tu vois que les polis... En fait, pour moi, c'est pas juste parce que la situation n'est pas appropriée du sens. Il en a pas trop fait, il a pas été too much et tout, tu vois ce que je veux dire. T'as des cas où tu as des noirs que quand ils exercent certaines fonctions, ils sont too much. Ils veulent trop en faire. Limite, ils te discriminent eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire, genre les, les vigiles. T'as certains vigiles noirs, ils vont t'accabler plus parce que t'es noir. Ils vont direct te regarder, fouiller, hein, pour montrer que ah, c'est pas parce qu'elle est noire que euh, je ne l'apprends. Tu vois, trop bon. Ça, ça m'est déjà arrivé. Tu... Tu... j'ai déjà eu ça comme mot pétard. Il abuse. Et du coup, ça m'amène à penser que je peux comprendre. Non, je ne peux pas comprendre. mais Je pense que oui, j'ai déjà pensé. en oh, Mais c'est quoi ce vendu là mais En fait, ce mot, j'ai arrêté de l'utiliser parce que ce n'est pas un bon mot. C'est pas un bon mot, c'est un mot qu'on utilise trop comme ça, mais qui a des... qui a un impact vraiment péjoratif. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Donc bon. Après, je ne sais pas, c'est ma façon de penser. C'est ma façon de penser. Je sais pas. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait 18 minutes de vidéos vraiment pour. J'aime pas, j'ai l'impression que je me suis répétée. Je sais pas trop si. En tout cas, vraiment. Tantine prochainement, il faut peser tes mots. On dit moi je beaucoup, j'attends une prochaine vidéo de toi, hein, à rigoler. Mais vraiment là, c'était pas. C'était un peu problématique. Un combat n'en exclut pas un autre. Tu peux combattre pour la cause noire et faire ton métier. Voilà, bah, donc mes petits chicken, hein, cette vidéo est enfin terminée. Je vais laisser les commentaires. J'ai les commentaires, vous pouvez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi parce que bon, j'ai déjà reçu un ou deux messages en mode « Oui, euh, bon, on va dire ça. tu es une vendue, tu collabores avec l'État, euh, ils vous payent euh, pour que l'Occident... » Vraiment, il y en a ils sont dans un, on ne me paye même pas déjà. Voilà. Les métiers n'ont pas de couleur. Tu, peux, tu as le droit, le devoir, si tu as envie d'exercer un métier. Il n'y a pas de métier de blanc, il n'y a pas de métier de noir. Il n'y a pas de métier d'arabe, il n'y a pas de métier. Tu fais le métier qui te plaît, qui te passionne. En même temps, voilà. Et c'est honorable, c'est honorable de pouvoir. Voilà, tu fais les deux. Tu es concerné, tu es touché, tu agis. Peut-être, enfin, tout ne doit pas se montrer, tout ne se passe pas sur les réseaux. Il y a des choses qui se font. Les gens, ils peuvent agir dans l'ombre, mais ils agissent. Et que tu tu l'as pas vu. Ou entendu, que tu dois dire, ou te permet de dire. Mais toi, tu n'agis pas, toi, tu ne fais pas comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu penses comme ça. Tu... On n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans le cœur des gens, on ne sait pas ce que les gens pensent et comment les gens ressentent les choses. Donc, s'il vous plaît, pisse les gars, prenons le combat tel qu'il est. faut pas bafouer, salir. Le vrai combat, c'est d'éliminer tous ces blancs racistes de la police. C'est éliminer, c'est à dire les mettre un peu derrière les barreaux. Voilà les, les enlever de leur fonction, s'il vous plaît, et de protéger la communauté noire parce que vraiment, on a assez souffert. Ça va, c'est bon. Déjà, les bisous, la team, ciao à la prochaine.